Je vous donne tous rendez-vous le dimanche 6 février prochain à Marseille pour le grand rendez-vous des jours heureux. C'est le rendez-vous de la France populaire, de la gauche républicaine, féministe, laïque, écologiste. Retrouvons-nous pour parler ensemble des solutions pour la France, des solutions pour le monde du travail, des solutions pour la paix en Europe et dans le monde. Retrouvons-nous le dimanche 6 février à Marseille pour vivre, pour défendre, pour bâtir ensemble la France des jours heureux.